Comment faire pour dépasser les freins qui t'empêchent d'agir Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de cette série 2 minutes pour soi. Aujourd'hui j'ai envie de te parler des freins qui vont t'empêcher de mettre en place une nouvelle habitude ou une nouvelle action. D'abord ce qu'il faut voir c'est qu'on a un mécanisme dans notre cerveau qui va avoir tendance à rechercher le maximum de plaisir et éviter la douleur. Donc si tu essaies de mettre en place une nouvelle habitude et que tu ne l'as toujours pas fait, c'est probablement parce que tu associes davantage de douleur que de plaisir à cette nouvelle habitude. On a dans notre cerveau comme une balance qui évalue chaque nouvelle action, chaque nouvelle habitude que l'on souhaite mettre en place, en fonction de la douleur qu'elle va nous procurer et du plaisir qu'elle peut nous procurer. Donc tu vas peut-être continuer à te répéter « il faut que je prenne ces 10 minutes pour apprendre cette langue » ou « il faut que je prenne ce temps pour mieux connaître mes émotions et pouvoir mieux gérer mon stress », mais tu ne le fais toujours pas parce que ton cerveau se dit « c'est mort ». C'est trop de douleur pour moi. Ce que je te propose ici, c'est d'aller regarder la douleur que ça te procure. Et dans une prochaine vidéo, on verra euh, quel est le plaisir, augmenter le plaisir que ça peut procurer. Donc ici, on va aller voir d'abord qu'est-ce que tu relies à cette action qui est douloureuse pour toi. Donc je te propose de lister toutes les excuses, les bonnes excuses que tu as, toutes les bonnes raisons que tu as de ne pas passer à l'action. Peut-être que c'est « j'ai pas le temps ». Peut-être que c'est « j'ai pas trouvé le moment » ou « j'ai pas le bon matériel ». Donc ce qui est important là, c'est de rendre conscient toute cette douleur pour pouvoir ensuite regarder et trouver des solutions. Déjà, regarder si ces excuses sont vraies et trouver des solutions. Par exemple, sur le « j'ai pas le temps », ok, de combien de temps tu as besoin 10 minutes Super. Est-ce que hier, tu aurais pu trouver 10 minutes pour mettre en place cette action Comment tu vas t'y prendre pour, dès demain, trouver ces 10 minutes dans ta journée voilà, donc si je récapitule, on veut diminuer la douleur, augmenter le plaisir. On verra dans une prochaine vidéo comment augmenter le plaisir. Et d'ici là, je te propose donc de diffuser, de partager cette vidéo, de commenter si tu veux. Moi en tout cas, je suis disponible si tu veux échanger. Et je te souhaite une très bonne journée, je te dis à demain 10h pour la prochaine vidéo.